On a parlé de rentrée scolaire euh, prochaine. Euh, pour l'instant, les parents d'élèves ne sont pas euh, optimistes sur cette rentrée euh, du 11 mai. Euh, et on va euh, justement savoir du point de vue des syndicats. Et Disségu euh, était euh, justement euh, euh, l'un des porte-parole des syndicats enseignants. Il s'est lui-même auto-filmé, vous voyez, pendant euh, le confinement, chacun fait avec ses moyens. Voilà ouais, un peu ce qu'il nous disait. Pas de... Il Ségur, je pense qu'il n'est pas encore prêt. Euh, oui ou non, on attend. Euh, alors, euh, les, les parents d'élèves, je le disais, ne sont pas totalement euh, positifs et optimistes sur cette question. Pourquoi Parce que euh, le confinement des enfants euh, n'est pas quelque chose... Voilà, je crois que c'est prêt. On va pouvoir euh, écouter ce que disait M. Pour la FSU, la reprise des cours nous paraît extrêmement prématurée. Euh, envisager une reprise euh, même progressive à compter du 11 mai euh, est fort improbable pour nous. Euh, pour reprendre, il nous faudrait que l'ensemble des établissements soient décontaminés. Il faudrait que ben, nous ayons l'assurance de conditions sanitaires euh, avec un minimum euh, des masques pour tous les élèves, des masques pour tous les enseignants, euh, du gel. Euh, il nous faudra aussi l'assurance de voir l'ensemble des élèves et l'ensemble euh, des personnels euh, testés pour que nous ayons euh, l'assurance de ne pas voir justement les établissements comme euh, des lieux euh, de propagation euh, du virus. Et donc euh, si euh, le ministre avait décidé euh, de fermer les écoles, c'était bien parce que euh, nous étions sûrement euh, euh, dans les écoles les lieux les plus appropriés pour euh, justement une forte propagation euh, du virus. Donc aujourd'hui pour la FSU, il va de soi que monsieur le recteur, monsieur le ministre se trouvent dans l'obligation de, de réunir l'ensemble des organisations syndicales pour que nous puissions travailler justement aux conditions minimales pour une reprise. Euh, pour nous, de toutes les façons, euh, nous n'allons pas reprendre normalement. Euh, il faudra donc, euh, en plus des conditions sanitaires, euh, voir comment euh, nous allons gérer euh, la, la, le retour des élèves en classe. Ça veut dire qu'il nous faudra les tester, il faudra euh, bien sûr qu'il y ait une cellule d'écoute pour que nous puissions être en capacité de voir comment les choses se sont passées pendant les deux mois de confinement pour que demain, ben, nous soyons en capacité de, de reprendre les apprentissages comme nous le pensions. Cela va demander aussi une réorganisation des classes. Euh, il est hors de question que nous nous retrouvions avec 25 à 35 élèves dans les classes, puisque les distances euh, permettant justement euh, la non-propagation du virus devront être respectées. Donc euh, tout cela doit être réfléchi, tout cela doit être discuté. Et donc euh, nous disons encore une fois que ça nous paraît extrêmement prématuré d'annoncer comme ça tout de go un euh, retour dans les classes le 11 mai. Donc euh, nous espérons euh, que le ministre est bien conscient euh, du danger qu'il pourrait faire courir euh, aux élèves, aux enseignants, mais à toute la population, en faisant de telle façon qu'une ben, reprise ne se fasse pas euh, dans les conditions sanitaires optimales. Et donc euh, il va de soi que si jamais tout cela n'était pas respecté, nous ferons euh, donc euh, nos doigts de retrait jouer pour tout simplement voir et nos élèves et les personnels toujours protégés. Et c'est à peu près une position similaire du côté de la fédération des parents d'élèves de Michel-Égédéron qu'on aura l'occasion dans la semaine de retrouver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les mesures annoncées par le gouvernement français hier ne satisfont pas toutes les euh, personnes, puisque pour les crèches, euh, on ne sait pas trop. Pour les élèves euh, du premier cycle, ça va être compliqué. Pour les lycéens, comment seront-ils euh, transportés Est-ce que euh, les, euh, les cas où seront, euh, on pourra respecter la distanciation sociale dans les cas Enfin bref, euh, rien pour régler. Et donc euh, le 11 mai, on attendra voir.